Provençaux du bout du monde. Partons au bout du monde. Ici, c'est la Provence. Bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui en Thaïlande. Je vais vous faire découvrir ma ville d'expatriée. J'ai quitté la Provence, voilà, 5 ans et demi pour m'installer dans ce petit paradis à Koh Samui en Thaïlande. Alors, suivez-moi. On se retrouve sur France Bleu Provence.